Voici ce que vous recevez quand vous commandez des grains de kéfir de lait. Les grains de kéfir de lait sont déshydratés, ils sont dans une petite poudre pour pouvoir faciliter l'activation. L'activation va durer à peu près 5 jours à 8 jours généralement. Et après, vos grains vont grossir, augmenter de, de volume et vous produire un succulent kéfir. Bonne fermentation